Welcome to de merde Salut Alors là, c'est moi et je parle anglais avec un accent à couper au couteau. Suite à quoi on m'a fait remarquer que je pouvais aussi bien la faire en français qu'il y aurait un public francophone à vide de tutoriels modulaires alors OK, bah, je vais commencer par me doubler et cette première vidéo, elle m'a été inspirée par le module Multi PWM de Barton Musical Circuits dont on voit la vidéo ici et il faut plein de petits modules sympas chez Barton, des oscillateurs, des wave shapers bizarroïdes. Malheureusement, la douane belge a rendu l'importation de ces petits bidules des États-Unis complètement prohibitive. Alors je me suis demandé, est-ce qu'avec tous les modules que j'ai ici, je pourrais pas émuler le même effet? Et oui, c'est tout à fait possible et même avec des relativement basique. Donc ce dont vous aurez besoin c'est d'un oscillateur triangulaire euh, n'importe quelle forme fera l'affaire à part carré au pulse mais triangulaire permet de vraiment bien visualiser ce qui se passe et en plus c'est ce qui sonne le mieux. Après vous aurez besoin d'un VCA de préférence avec une forte amplification et pour finir il vous faudra un beat crusher. c'est l'élément crucial. Euh, si vous n'avez pas de beat crusher, peut-être qu'un quantifieur peut faire l'affaire s'il a une réponse réellement instantanée. Alors. On va prendre quelques modules et se faire un petit setup, OK wave shaping, shall we Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici euh, Pour commencer, on a un oscillateur, et la marque et le modèle n'ont vraiment aucune importance. Et ensuite, on a ceci qui va me servir de VCA. C'est beaucoup plus qu'un VCA, mais je ne vais pas en faire une démo complète ici. Il suffit de savoir que le bouton du haut, c'est l'amplification. Et qu'en dessous, en rouge, c'est l'offset. Mais on ne va pas tellement utiliser l'offset. Tout est bipolaire, comme vous pouvez le voir, le zéro est à midi sur tous les potes. Et en dessous, on a la même chose. Voilà, c'est un module à deux canaux. Et avec le petit câble mauve au centre, là, je mets les deux canaux en série, de sorte à avoir plus d'amplification, puisque le pot blanc, là, au maximum, il est à 200%. Et il va rester là tout le temps, je vais tout contrôler à partir du pot du haut, de toute façon. Puis on a un oscilloscope, euh, bah, c'est juste pour voir ce qu'on fait. Et enfin, le beat Crusher, c'est le Bitmodifier de Dubfer. Je le trouve pas mal. Avant, j'avais le Bitreactor de Rebel Technology, que j'ai revendu parce qu'il était trop crade à mon goût, et celui-ci est beaucoup plus contrôlable, je trouve. Ah, et à propos, vous savez que certaines personnes trouvent les modules de Pfeur un peu ternes, qui sonnent un peu bon marché. Je suis une de ces personnes. Donc quand je dis que ce module-là sonne bien, vous pouvez me faire confiance. Et finalement, j'ai rajouté un filtre en sortie. C'est le Morgasmatron, qui est la version 3 du Corgasmatron d'Indelichel. C'est pas très important, une fois de plus, n'importe quel filtre ferait l'affaire, mais c'est bien de mettre un passe haut parce que tout ce qui se passe d'intéressant est surtout dans les harmoniques. Alors on va un petit peu calmer ce vrombissement continu de la fondamentale, mais vous voyez qu'il est sur drap et là ça veut dire qu'il est coupé pour le moment. Et pour finir, j'ai préparé une enveloppe parce que tout à l'heure on s'amusera à enregistrer des balayages. C'est le function de Make Noise que j'aime beaucoup. Mais une fois de plus, le modèle n'a aucune espèce d'importance. Alors commençons par écouter l'onde triangulaire de l'oscillateur. Elle passe déjà par le beat crusher, mais qui pour le moment ne fait pas grand chose. Ça clip un peu, mais on s'en fout. Et vous entendez peut-être déjà un petit bruit aigu, c'est le beat crusher qui crush un tout petit peu. Alors on va augmenter son effet en réduisant le nombre de bits. Plus je tourne ce pote vers la droite, moins il y a de bits. Donc plus l'onde ressemble à un gros escalier. Ça, c'est plus qu'un bit. Alors, on va choisir un réglage plutôt extrême, mais avec quelques pas quand même. Et maintenant, faisons varier le niveau de l'onde triangulaire qui rentre dans le bit-crusher. C'est sympa, non On peut encore gagner un petit peu en amplification parce que vous voyez là, l'entrée du beat crusher, euh, elle n'était pas à fond. J'avais diminué avant de filmer pour que l'entrée et la sortie se superposent bien sur l'oscilloscope, mais. Voilà, maintenant avec juste ce bouton, on peut aller de 0 jusqu'au max. Changeons le nombre de bits pour voir. Alors tout ça c'est déjà sympa, mais maintenant le filtre passe-haut va vraiment mettre en valeur le caractère du son. Tiens, je vais un petit peu augmenter la sensibilité de l'oscilloscope. Et donc en jaune, c'est ce qui sort du filtre, hein, c'est ce qu'on entend vraiment. On essaye un autre nombre de bits. Bon, j'ai déjà mon réglage préféré, mais ce n'est pas une raison. Ça devient intéressant, hein? Et alors, vous voyez que j'ai un petit peu triché parce que j'ai monté la résonance du filtre sans résonance. Ça marche aussi. C'est un peu plus sympa avec. Ça, c'est trop. Mais comme ça, vous pouvez entendre que j'ai accordé la fréquence du filtre sur une harmonique de l'oscillateur. Là il reste plus qu'un bit, donc c'est plus qu'une pulse dans un passe haut, oh, c'est un peu grossier. 2 hein. bits, ça fait 4 euh, marches. 3 bits, donc 7 marches. Ok. Maintenant on va se mettre un petit balayage automatique. Ça, c'est mon enveloppe. Ouais, ok, d'accord, j'aurais dû mettre des vis. Super malin de ma part. Bon, oui, je sais, A fois B plus C, c'est pas très intuitif. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis rentré dans le contrôle en CV de l'amplification. Voilà, on ira jusqu'au max. On boucle l'enveloppe. Et si on se mettait une petite mélodie Alors là j'ai un séquenceur 4 pas, le LADIC S142. Euh, j'ai eu la flemme de mettre un quantiseur, un quantifieur pardon les gars. Donc ce sera un peu désaccordé, j'espère que vous m'en excuserez. En dessous il y a la cloque qui rentre, elle ne voit pas bien sur le bord de l'image, mais je copie ce signal avec un stackable pour venir triguer l'enveloppe avec euh, la cloque aussi. Et pour finir la sortie du séquenceur va venir animer la fréquence de l'oscillateur. Ouvrons progressivement le diquet de l'enveloppe. Dans un instant je vais essayer de rajouter un petit peu d'offset entre l'oscillateur et le crusher, et comme j'ai déjà tiré la conclusion de l'expérience avant d'enregistrer cette vf je peux déjà vous dire ce que ça va donner j'aurais dû mettre moins d'enveloppe dans le volume et en mettre dans l'offset aussi pour mieux émuler le module de barton Ici, comme je m'y suis pris, ça ne donne pas grand chose. Et bon, de toute façon, avec un VCA normal, vous n'auriez pas d'offset. Maintenant, comme on est synchronisé à l'ordinateur pour l'enregistrement de la vidéo, j'en ai profité pour sortir une cloque de 135 BPM exactement. Et je viens aussi d'accorder ma séquence, donc maintenant la mélodie devrait être juste. On va essayer d'autres multiplications de la cloque.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 se marrer davantage parce que dans le filtre, là, il y a un circuit de distorsion. Vous voyez ce bouton Bon, c'est un bouton on-off, donc la disto, c'est tout ou rien. Vous allez voir. Et évidemment, avec un autre modèle, on n'aurait pas de disto, mais on pourrait toujours mettre une disto après le filtre. Hein. la mélodie, ça suffit, on retire ça, ça, si on essayait de descendre l'oscillateur d'une octave Du coup je vais peut-être descendre aussi la fréquence du, du passe-haut. Hein Alors maintenant, on va aller un peu plus loin, hein. s'écarter des sentiers battus. Euh, je vais essayer quelque chose d'expérimental. Je voudrais passer l'oscillateur dans un wave folder avant le beat crusher. J'ai choisi ce wave folder-ci, le fold de Synthrotech, parce qu'il est plutôt clean et que ce qu'on fait est déjà assez noisy comme ça. Alors une question se pose c'est. Est-ce qu'on amplifie le signal avant le wavefolder ou après Je vous rappelle que l'amplification a lieu entre l'oscillateur et le beat crusher. Ce qui est bien, c'est qu'avec la fois B plus C, là, on peut faire un compromis. Puisqu'on a deux étages d'amplification, on va insérer le wavefolder entre les deux. Et ainsi, on verra s'il vaut mieux amplifier avant ou après. Alors, on sort du premier étage d'amplification, on rentre dans le wave folder, Et puis on sort du wave folder vers le deuxième étage d'amplification. Maintenant, pour une visualisation plus claire, on ne va plus afficher que l'onde sortant du wave folder et des amplificateurs. De toute façon, on sait bien ce qui se passe après, hein, ça n'a pas changé. Alors ça marche pas parce que ça c'était pas l'entrée, c'est ça l'entrée. Hein. <t 'en> Peut-être que par un souci de progressivité, je devrais commencer par euh, couper la distorsion, non? Ouais voilà. Bon, euh, j'entends toujours pas ce que je vois, hein, c'est pas un triangle qu'on entend. C'est pas sec, euh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Couper le filtre. Mais j'entends toujours pas une simple triangle. Ah C'est le, le beat crusher. Ok, voilà, il ne plus. Euh, bon, ce qu'il va falloir faire, c'est synchroniser l'oscilloscope à la pulse de l'oscillateur, pour que ça cesse de danser comme ça dans l'affichage et qu'on... On voit un peu ce qu'on fait. Et voilà. est, voilà. C'est mieux, hein OK. Alors, on va remettre le bit crusher en action. On va commencer par réafficher sa sortie. Ouais, et alors il semblerait que pour cette expérience-ci, le niveau d'entrée dans le vide-crusher était trop élevé. Là, je diminue, je vais un petit peu ajuster les niveaux et aussi ajuster la sensibilité de l'oscilloscope. Voilà. Donc, il semblerait que changer le volume avant le beat crusher, ça donne bien. Maintenant on va changer le nombre de bits dans le beat crusher. On remet le filtre passe-haut. Bon et mon euh, réglage favori pour le beat crusher, c'est toujours 2 bits. Hein. C'est celui qui donne le son le plus riche, je trouve. la fréquence du filtre. Je joue un petit peu avec le wave folder là. Ça c'est le nombre maximum de plis, hein. fold ça veut dire plier, l'onde. Ça c'est la quantité de pliage, c'est l'amplification à l'intérieur du wave folder en fait. Ce qui revient au même que d'amplifier avant d'ailleurs et ça c'est le réglage dry-wet du wave-folder le réglage d'asymétrie donc ça revient au même que offset avant le wave-folder donc changer le niveau avant le wave-folder bah, ça revient juste à changer le, la quantité de wave-folding et changer le gain après, ça, bah, ça joue sur le beat crushing, comme tout à l'heure. Bon, alors je dirais que mon verdict est le suivant une forme d'onde aussi complexe que celle venant maintenant du wave folder n'est pas très intéressante pour cet exercice de, de faire du wave shaping à l'aide d'un bit crusher parce que quand je change le volume après le wave folder juste avant le bit crusher l'effet est moins spectaculaire que tout à l'heure Et si je change le gain avant le wave-folder, ouais, là, c'est spectaculaire, mais c'est un simple exercice de wavefolding avec un peu de bit-crushing statique derrière. Vous voyez Je vais augmenter le nombre de bits jusqu'à ce que le bit-crusher soit pratiquement inactif. Et vous voyez C'est à peu près la même chose. Donc c'est bien, ouais, et le beat crusher rajoute quelque chose, mais il n'y a pas de quoi se taper le cul au plafond non plus. Bon, je vais quand même enregistrer quelques sons, histoire de ne pas perdre complètement notre temps. Ça, je vais utiliser l'enveloppe, hein, histoire d'être un peu propre quand même. Allez, je vous remets l'affichage de la sortie du filtre. Donc, en jaune, c'est ce qu'on entend réellement. On essaye pour changer une forme d'onde sinusoïdale et on se remet la distorsion. Et alors, je voudrais vous faire remarquer une chose à vous autres francophones, parce que pour les Anglais, je n'avais rien dit, c'est que, on monte plus haut en harmonique avec une onde sinusoïdale parce que pour une amplification égale, la pente d'une onde sinusoïdale, la pente maximale, est plus raide qu'avec une onde triangulaire. Et donc ça nous fait des changements de voltage plus rapprochés dans le temps, après le crusher, et donc des harmoniques plus aiguës. Allez, ça suffit, assez joué, maintenant, on essaie quelque chose de complètement différent. Je reset tout, on coupe le filtre, on coupe la disto. Au lieu d'utiliser un seul oscillateur, on va mixer deux ondes provenant de deux oscillateurs. Et, ouah oh, non, et vous savez quoi Avant ça, on va essayer autre chose. qu'on n'a pas fait, c'est une, une onde en dents de scie. Voilà, voyons ce que ça donne, la même chose, mais avec une forme d'onde d'Annecy au lieu de triangulaire. Ouais, je ferais bien de resynchroniser l'oscilloscope à l'oscillateur. Hein voilà. Donc c'est un peu pareil en moins bien, je trouve, mais ça nous montre que n'importe quelle forme d'onde peut convenir, à part une carré, une pulse, n'importe quelle forme d'onde dans laquelle il y aurait de la pente. Bon, maintenant on va essayer de mixer deux oscillateurs ensemble. On va prendre deux ondes, ben, des dents de puisqu'on en est là. Bon, alors ce module-ci là, le BFACO A fois B plus C, ça tombe bien parce que c'est un mixeur. Et bon, j'ai pas le temps d'expliquer de, tout son fonctionnement, mais faites-moi confiance. C'est aussi un mixeur. Au départ, j'allais plutôt utiliser ce mixeur-ci, mais. Euh, ben bah non, tiens, vous savez quoi Je vais utiliser l'autre mixeur, le Icari, là. Euh, au moins visuellement, euh, il est plus clair. Voilà, ça, ça va. Le câble est trop court. Donc. On prend la dent de scie du premier oscillateur, on la rentre dans le mixeur. On prend la dent de scie de l'autre oscillateur, on la rentre aussi dans le mixeur. On ouvre les deux entrées. Ah, et alors, ce mixeur, le Hikari... Je l'ai fait importer du Japon et c'est vraiment juste pour la frime, hein, parce que c'est simplement un mixeur, bon un mixeur 7 entrées quand même, d'accord Et c'est aussi un quadruple atténuateur et aussi une quadruple source de CV, je crois. Alors, maintenant, il faut que j'accorde le deuxième oscillateur sur le premier. Et pour ça, il faut peut-être que je calme un petit peu les effets et que tout redevienne un peu normal pour changer. Bon, je vais faire ça à l'oreille. Hein. Déjà mieux, hein pendant que la caméra a été coupée, j'ai rebranché l'enveloppe. Elle continue d'animer le gain avant le beat crusher. Et... Euh, allez, on s'enregistre quelques sons, quoi. Franchement, je dois dire que c'est une bonne surprise, hein, euh, cette expérience. Parce que, regardez, ça, c'est ma conduite. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je comptais dire. Hein. On pourrait essayer de mixer deux ondes légèrement désaccordées et bah, ça devient vite le bordel. C'est ce que je m'attendais à dire. Et bah franchement, non, c'est pas trop le bordel. Ça donne même franchement bien, quoi. la liste c'est plus marrant hein non, je dois juste vérifier la cordage ah ouais quand même qu'on vient d'enregistrer sont disponibles sur Patreon. En plus d'être euh, au format Wave, qui est compatible avec euh, bah, tout, euh, ils sont spécialement formatés pour Serum, qui est un format de table d'ondes compatible avec euh, des synthés, comme Serum évidemment, mais aussi des modules, euh, des plugins. Et toutes ces tables d'ondes feront partie d'une vaste collection que je sortirai commercialement dans le courant 2021. Mais en attendant, les donateurs reçoivent tout ce que je sample euh, en temps réel. Et si j'étais vous, je m'abonnerais pour un mois, histoire de ne payer qu'un euro, je downloaderai tout, et puis j'annulerai mon inscription. Bon, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais c'est ce que je ferais si j'étais vous. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous reviendrez pour la prochaine. J'ai l'intention de faire ça régulièrement, euh, disons tous les... Euh... I actually have, I actually, I actually have a whole sampling setup involving distortions and the like, which I may, which I may, which, which, which I may show you bordel de merde, which I may show you sometime if you'd like. In addition to, in addition to being, in addition to being usable in any application. In addition to being usable in any application or device using WAV files, WAV files, they are specially formatted as Serum wave tables, which is a de facto standard for many wave table readers. Oula. Oh là! Ah, cette vidéo est déjà trop longue et il y a encore des trucs que j'ai pas mis dedans. Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une version longue, que je vais poster sur Patreon, dans laquelle vous me verrez chipoter un peu plus, et notamment euh, essayer les, les autres modes du Bit modifier de Pfer. Parce que vous voyez, il a 16 modes. Et là, j'ai essayé avec le premier, donc je les ai tous essayés. Et bon, c'était pas extraordinaire, mais il y a quand même quelques sons intéressants là-dedans. Et comme j'aurais fait moins de montage dans ces parties étendues, bah vous allez me voir chipoter un peu plus, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je crois que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Je ne sais pas très bien. C'est la vidéo la plus élaborée que j'ai jamais faite et la première de cette série. Donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de durée. Et, bon, une demi-heure, quoi.